Aujourd'hui, j'aimerais te parler de sommets virtuels Et euh, bah, j'ai hâte de te parler de ce sujet Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de coachs qui veulent en lancer Je ne sais pas si tu as suivi nos sommets virtuels Mais il euh, y a de grandes chances que si tu as suivi et que tu aimes les sommets virtuels Il y a une part de toi qui a envie de lancer un sommet virtuel Donc je vais t'expliquer dans euh, cet audio, qu'est-ce qu'un sommet virtuel Pourquoi créer un sommet virtuel et, et comment le faire Alors, qu'est-ce qu'un sommet virtuel Imagine très simplement euh, un jour louer une grande salle euh, pendant 3, 4, 5 jours et que tu invites euh, les meilleurs intervenants de ton industrie pour donner des conférences et tu invites un maximum de gens pour venir assister à ces conférences. Eh bien, c'est ça mais en ligne. Alors après, il y a différentes manières de le faire. Moi, j'ai une manière de le faire et que je, je serais ravi de voilà, te partager un peu les coulisses de comment on fait, mais grosso modo, c'est ça, mais en ligne. Donc, l'avantage de le faire en ligne, c'est quoi Alors, il y en a plein. Il y a déjà le fait que euh, bah, tu n'as pas besoin de louer de salle. Je ne sais pas si tu as déjà fait des événements. Moi, j'en ai déjà fait. Non seulement ça coûte cher, mais le temps que ça prend, c'est juste énorme. Ce qui ne veut pas dire qu que c'est une mauvaise stratégie hein, de faire des événements présentiels. C'est juste que c'est très coûteux. Donc ça, c'est la première chose. C'est euh, de faire ça en ligne. Et en ligne, te permet de toucher plus d'intervenants. Hein. Tu ne vas pas leur payer le billet d'avion et l'hôtel pour venir faire l'interview puisque tu fais ça via Zoom. Donc, on te dit oui beaucoup plus facilement. Et puis, tu peux inviter des gens beaucoup plus facilement parce que déjà les gens n'ont pas besoin de se déplacer et en plus euh, bah, c'est gratuit parce que tu peux le faire gratuitement vu que ça ne te coûte rien et tu peux littéralement toucher des milliers et des milliers de personnes même s'il y a un business model derrière et je vais t'expliquer en quoi il consiste après donc ça déjà c'est euh, de te dire que c'est possible de le faire en ligne alors pourquoi le faire tout d'abord pour générer des ventes deuxièmement pour développer ton réseau avec des partenaires. Et troisièmement, parce que c'est un moment hyper, hyper énergisant. Donc, je commence par le commencement. En quoi ça t'apporte des ventes Le système est suivant. C'est que tu interviews par exemple 10, 15, 20 personnes sous un certain format et tu leur dis euh, le deal, l'échange, c'est que je t'invite et euh, tu communiques à ton audience pour les inviter à venir. Donc, tu te retrouves du jour au lendemain avec 10, 15, 20 intervenants qui envoient euh, à leur liste d'email cette invitation. Et du coup, tu vas te retrouver avec 100, 500, 1000, 2000 personnes qui vont s'inscrire. Alors, nous, on a accompagné des clients à faire ça. Il y en a qui ont eu 200 inscrits et il y en a qui en ont eu 500 inscrits alors que c'était leur premier sommet. Et du coup, du jour au lendemain, tu développes ta liste d'email instantanément. Alors, instantanément… Euh, avec quand même quelques mois de préparation en amont. Mais si ça t'inspire pas par exemple de faire un, une vente avec un e-book, une masterclass, un webinaire, un quiz, bah, le sommet virtuel peut être une bonne solution. Alors, comment ça rapporte du business Tout d'abord, l'événement peut te rapporter un peu d'argent, mais ce pas le principal parce que ça peut être un modèle freemium. La personne s'inscrit gratuitement et puis sur la deuxième page, on lui propose pour X euros jusqu'à un certain temps d'accéder par exemple au replay en illimité pour 17, 27, 47, 97 euros. Donc, ça fait un peu d'argent. Ce n'est pas non plus énorme parce que ce n'est pas la priorité. Mais surtout, avec une liste d'emails de 500, et 1000 personnes, imagine, du jour au lendemain, tu as 1000 personnes en plus dans ta liste d'emails, 1000 personnes qui sont intéressées par ta thématique, qui t'ont entendu potentiellement euh, pendant des heures et des heures, alors qu'ils ne te connaissaient pas avant, Interviewer quelqu'un, te mettre en avant indirectement. et bien, ces gens-là, tu sais quoi Il ben, y a une grande partie d'entre eux qui auront soit envie de travailler avec toi, soit seront ouverts à l'idée d'en savoir plus sur toi et ton offre. Et du coup... La magie s'opère après le sommet. C'est une stratégie qu'on appelle le lancement marathon. C'est-à-dire qu'après le sommet, eh en ben, toute transparence, hein, je vais te dire, ce calendrier de l'avance, c'est ce qu'on fait juste après le sommet. Donc, pendant le sommet, on apporte de la valeur. Et puis après le sommet, eh ben, on fait une opération marketing. Où on continue à apporter de la valeur comme je suis en train de le faire. Mais cette fois, on va être beaucoup plus direct. Ok, tu l'as entendu, on a une offre de Noël qui s'arrête très bientôt d'ailleurs. Donc si tu es intéressé, vas-y vite, vite, vite parce que si ça t'intéresse de rejoindre un mastermind, c'est le moment. Et du coup, en continuant à apporter de la, en, en continuant à apporter de la valeur d'une manière authentique qui te ressemble, eh ben, tous ces gens que tu as attirés pendant une semaine, il eh ben, y a un pourcentage qui vont devenir clients. Donc, imagine du jour au lendemain, tu as un sommet virtuel avec 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, tu as euh, 5 clients, admettons. Et bah, du jour au lendemain, tu peux faire 5, 10, 15 000 euros de chiffre d'affaires. Encore une fois, je ne te vends pas du rêve dans le sens où c'est beaucoup de préparation. Ce n'est pas pour rien qu'on accompagne nos clients. Hein. Ce n'est pas genre euh, regarde un tutoriel de 20 minutes et ce sera fait. Et euh, donc, ça, c'est pour les prospects. Les partenaires. Donc ça, c'est l'aspect commercial, l'avantage commercial de Crin sommet. Les partenaires, c'est hyper important parce que tu crées des liens sur le long terme avec des gens qui peuvent, sur le long terme, t'apporter des clients, t'apporter des conseils, euh, avec qui tu peux créer des amitiés. Donc, je ne rentre pas dans le détail, on parlera de networking à, à un autre moment. Et puis, bah, c'est un moment fun parce que euh, si tu es coach, tu fonctionnes beaucoup à l'intuition, à l'énergie. Et si tu sais que pendant une semaine, il y a un événement avec beaucoup de valeur, Wow, euh, créer un tel événement bah, ne devient plus du marketing. Pour beaucoup, le marketing, c'est ennuyeux, c'est pas agréable. Là, ça devient une fête, en fait. Imagine organiser une fête et cette fête-là, t'amène des clients. Tu n'as plus besoin de faire du marketing. C'est juste que tu fais du marketing autrement. Euh, et puis voilà, ça c'est bénéfice. Maintenant, si tu veux savoir comment monter un sommet virtuel, alors évidemment, ce n'est pas en deux minutes que je vais te donner tous les détails, tout le détail, parce que euh, c'est quand même assez long, chronophage et ça euh, peut prendre du temps. La première chose, c'est de définir une date, une thématique. Puis, c'est d'inviter des intervenants et de faire les enregistrements avec ces intervenants. Et ces enregistrements, tu les fais via Zoom. Je te recommande vivement de ne pas faire en direct. Parce que si tu fais en direct, tu t'exposes à un risque qui est que euh, s'il y a un problème durant le live, eh ben, c'est le stress garanti et, euh, voilà. et en fait, ça n'apporte pas autant de valeur que ça de faire du live. C'est un peu mieux, mais ça ne vaut certainement pas le niveau de stress que ça va euh, t'apporter. Ça, c'est la première chose. Euh, donc, euh, les dates, le zoom. Après, il va falloir diffuser ces euh, audios. Alors... La manière la plus simple que je te recommande de faire, c'est de convertir tes, tes, quoi, de, de mettre tes vidéos sur YouTube et utiliser la fonction première. You, si tu tapes YouTube première, en fait, c'est la possibilité de planifier la diffusion d'une vidéo à une telle date et à cette date-là, et seulement à cette date-là, il y aura un chat et euh, dans ce chat, le, les, les intervenants, toi, les prospects, euh, les participants peuvent venir et discuter en direct. Et donc ça, c'est une superbe opportunité pour euh, euh, échanger en direct. Et puis, il y a vraiment le côté direct, même si ce n'est pas du vrai, vrai, vrai direct. Et puis, et puis euh, moi, j'aimerais te parler un peu plus de ce format freemium parce que oui, il faudra créer un tunnel de vente. Euh, oui, il faudra euh, accroître ton autorité pour donner envie aux gens de travailler avec toi. Donc par exemple, il va falloir créer un groupe Facebook, un groupe WhatsApp avec les participants pour créer des interactions entre les sessions. Et encore une fois, pour montrer ta passion, ta mission, le fait que tu es quelqu'un qui peut les aider pour planter une graine, pour qu'après le sommet, quand tu leur les invites après ou pendant d'ailleurs, hein, parce que toi-même, tu peux faire une intervention pendant, eh ben, ça leur donne envie de travailler avec toi. J'espère que ça t'aide. J'espère qu'en ce court temps, j'ai pu t'apporter un maximum de valeur. Donc, pour lancer un sommet Bien sûr, tu peux lancer ça tout seul. Moi, j'ai fait ça tout seul. Évidemment, ça prend du temps. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai quelque chose d'assez excitant à te partager. Je t'ai dit euh, durant ces dernières, euh, derniers jours qu'on lançait euh, une offre spéciale avec un mastermind. Ce que je peux t'annoncer, c'est que parmi ces masterminds, il y aura des masterminds spécifiques au lancement d'un sommet virtuel. C'est-à-dire que si tu rejoins le programme euh, le programme Coach en Mission, pardon, qui dure 12 mois, et bien, pendant six mois, tu vas avoir des rendez-vous réguliers avec un groupe de coachs qui, comme toi, lancent leur premier sommet virtuel et il y aura un suivi personnalisé pour s'assurer que vous allez dans la bonne direction. Donc, vous allez pouvoir vous entraider. Nous, on va vous guider parce que pour le coup, on en a fait sept ou huit. Donc, on a quand même un peu d'expérience. Hein. On a rassemblé plus de 10 mille personnes en tout. Et euh, ben, tout ça, c'est offert. Le mastermind, en tout cas, c'est offert si tu rejoins le programme coach en mission. Si tu veux lancer ton sommet dans les six mois à venir, par exemple, c'est euh, si tu me permets euh, quelque chose qui peut vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Si tu ne veux pas lancer de sommet virtuel, comme je te l'ai dit, euh, le ma les masterminds, on va créer des groupes de 4 à 6 personnes et ces groupes vont être regroupés par objectif et ambitions. Peut-être que toi, tu veux créer un livre durant les six prochains mois. Tu veux créer ton premier tunnel de vente avec un quiz. Tu veux créer ton premier tunnel de vente avec un e-book. Quel que soit ton objectif, si tu vois que tu procrastines depuis un moment, eh ben, sache qu'en rejoignant le programme Coach en Mission en ce moment, on va te donner déjà les ressources et euh, tous les tutos dont tu as besoin pour lancer ce que tu as à lancer, répondre à tes questions. Mais il y aura toute la redevabilité autour. Avec des cadences. Toutes les deux semaines, on avance, on avance, on avance. Parce que c'est en faisant des choses toutes les deux semaines qu'on atteint nos objectifs. Et le problème souvent, c'est, ok, je fais ça en juin, mais on arrive en avril, je repousse en septembre. Et puis, on arrive en juin, je repousse. Et puis, je trouve toujours une excuse pour ne pas faire. Et à la fin de l'année, il n'y a pas de résultat. Nous, on veut t'apporter des résultats en 2023. Et pour ça, il va falloir que tu passes à l'action. Et nous, on a une pédagogie conviviale et bienveillante pour t'aider à passer à l'action. Donc, si ça t'intéresse, tu le sais maintenant, il y a un lien en description. Clique dessus, regarde, il y a une vidéo de 13 minutes. Si ça te plaît et que tu as envie d'échanger avec moi, j'en serais ravi. Et puis, euh, ça t'engage à rien et on verra si le programme est fait pour toi. Si ça ne t'intéresse pas, eh ben c'est aussi OK. Mais prends au moins le temps de regarder cette vidéo. D'ailleurs, d'ailleurs, je vais vous faire une remarque d'une prospecte qui va nous rejoindre là prochainement. Elle m'a dit être surpris par le tarif qu'on proposait. Elle croyait que c'était beaucoup plus cher. Bon, je vais te dire, elle croyait que c'était 5000 euros. Sauf que c'est pas 5000 euros parce qu'on l'a optimisé de sorte que euh, bah, nous, ça nous coûte moins de ressources. Ok Ça s'appelle de l'ingénierie pédagogique. Voilà, On, on a trouvé plein, plein, plein de choses de sorte qu'on puisse vous apporter beaucoup de valeur sans nous avoir à recruter une armée de coachs. Donc si ça t'intéresse, si tu veux savoir combien ça coûte, c'est le moment, lien en description et j'ai hâte de faire cette session avec toi si tu veux aller plus loin. Ciao ciao